Salut tout le monde, c'est Winman. Content de vous voir. Euh, Review SQDC aujourd'hui. On va y aller avec une nouvelle marque de commerce. Souvenir. Produit au Québec. À Saint-Sustache. Par euh, la division Vert d'élite. Du producteur Emerald Health Thérapeutique. Vraiment un plaisir de vous voir. Vraiment, vraiment excité de faire cette vidéo. Euh, le GG4. Le fameux euh, Gorilla Glue, original glue, appelez ça comme vous voulez, c'est la même chose. Et là, ici, on a mis une petite teinte de pamplemousse, grapefruit, hein, pamplemousse, GG4. Euh, la raison pour laquelle je suis très excité, c'est que le Gorilla Glue numéro 4, le GG4, c'est une des variétés les plus populaires, là, euh, en 2019, 2020. Euh, vraiment, c'est très recherché, cette variété, un petit goût gazé différent du Pink Kush. Le GG4, ça a été la variété euh, que j'ai fumée, qui a été la meilleure de ma vie. Euh, ça a été la plus dispendieuse aussi. Euh, C'est un ami euh, qui m'a procuré le GG4 euh, sur Internet, OBC. C'était vraiment exceptionnel. Euh, beaucoup de trichomes. Euh, on m'a dit que le GG4 avait généralement plus de trichomes que. C'est une variété qui a beaucoup de trichomes en général. Ça va être très difficile d'accoter le GG4 que j'ai déjà fumé. Ça a été le cannabis. J'ai fumé peut-être 300 cannabis dans ma vie quand on regarde le nombre de vidéos que j'ai fait. Euh, ça a été le meilleur sur 300. Donc, c'est vraiment exceptionnel. J'espère qu'il va avoir un petit goût euh, similaire, un petit goût gazi. Euh, pamplemousse, ça, c'est vraiment fruité. Est-ce que ça va goûter plus pamplemousse que gazi? C'est ce qu'on va voir. La raison aussi pour laquelle je suis excité, c'est fait au Québec, mais j'ai rencontré le président. J'ai rencontré le président l'année dernière à l'Expo Cannabis Montréal à la place Bonaventure. Euh, Thierry Schmitt, j'ai parlé en personne. Il m'a dit que les produits de Verdelite vont être meilleurs que Broken Coast. Écoutez, ça fait déjà une semaine, dix jours que le produit est sorti. J'ai pas rien entendu, euh, nulle part. Que souvenir est meilleur que Broken Coast? Écoutez, à 25,90$, je comprends pas pourquoi que ça serait proche de Broken Coast. S'ils pensent vraiment qu'ils sont les meilleurs de toute la SQDC, de tout le Canada, pourquoi pas augmenter le prix? 25,90$, c'est vraiment pas dispendieux, c'est euh, un prix euh, moyen, hein, euh, moyen de gamme. Ça se compare avec les produits soleil. Le produits soleil, c'est aussi 25,90$. Et il y a beaucoup de produits à 25$ euh, quand on parle de le, du compétiteur Dubon. C'est un petit peu gênant hein, pour Dubon. Euh, Dubon ont mis leurs produits à 25$ dollars, ils ont aussi des produits de Dubon Select au même prix, à 25$. Donc, le haut de gamme, au même prix que le... La gamme régulière, finalement, là, pour du bon. Écoutez, on arrête de jaser. On ouvre ça immédiatement. Grapefruit GG4 de la marque Souvenir, qui vient d'Emeralel Thérapeutique. Dans une enveloppe, si ça serait vraiment du haut de gamme, j'imagine qu'il aurait mis ça dans un contenant euh, peut-être plus rigide pour protéger les cocottes. Wow, c'est pas, pas écœurant là. Ça goûte pas pamplemousse. Les cocots sont pâles. C'est un verre très très pâle. Ben écoutez, c'est pas, euh, pas l'arôme la, la, là. Il euh, n'y a pas de cariophilène là-dedans. J'ai pas vraiment euh, prêté attention. Je ne suis même pas excité, je suis un petit peu déçu. Je ne tente même pas de la regarder. Euh, on va sortir les lunettes d'approche. Terpinolène, euh, la terpène dominante, c'est représenté par les fruits. Donc on regarde en bas, j'espère qu'ils ont écrit euh, citronné fruité. C'est vraiment fruité. Peut-être qu'en le fumant, on va découvrir le goût citronné. Oh, quand même très beau. Oh, quand même très, très, très, très, très beau. Quand même très, très, très beau. Vraiment là, euh, c'est très très très beau comme cannabis, là. pour le prix là, euh, là, là, là je veux vraiment le fumer, je suis vraiment surpris, mais on, on, on m'a dit que le Gorilla Glue avait beaucoup de tricônes mais euh, c'est vraiment pamplemousse, c'est vraiment pamplemousse, écoutez, je vais mettre une photo sur mon Instagram, je vais regarder les plus grosses cocottes comme d'habitude, N'oubliez pas que Windman c'est l'original. Windman est souvent imité. Euh, mais Windman c'est la référence. Beaucoup, beaucoup d'actions dans les commentaires cette semaine. J'adore les commentaires. J'adore ça. Parfait. Vraiment beaucoup de tricônes. Euh, c'est pas -le mousse les amis. Peut-être qu'en le fumant, on va découvrir d'autres arômes. Ben, écoutez. On va regarder ça tout de suite là, de plus près avec la caméra. Salut gang, on est avec le Grapefruit GG4, le Pamplemousse GG4, de Souvenir, hein, euh, la nouvelle marque à la SQDC. Vraiment très surpris euh, pour 26$, 25,90$, beaucoup de tricônes. Euh, pas de feuilles sucrées, pas de branches. Pour ce qui est de l'humidité, il n'y a pas de problème avec ça. C'est parfait. Euh, J'ai aucun problème avec ça. Est-ce que ça colle ses doigts? Mm. Pourtant, le gorilla glue, c'est réputé pour euh, résineux, hein? euh, Pour que ça soit collant. Donc ici, là, mm, c'est pas collant du tout, du tout. Donc euh, C'est des petites choses comme ça là, qui, qui, qui me dérangent. Qui, qui qui, qui, qui me dérange finalement. Euh, C'est beau, mais ça sent pas le Gorilla Glue. C'est beau, mais ça colle pas sur les doigts. Donc, euh, sur ce, on roule immédiatement. Et voilà, quand même euh, assez beau euh, notre Grapefruit GG4. 16,55 de THC. Et ça a été enveloppé euh, le, le deux semaines, le trois semaines, le. 11 juin 2020 donc le 11 juin et ici on a 16.55 de THC donc euh, peut-être que le président de la compagnie Ver il a été un peu fort parce qu'on sait que Souvenir s'est produit à saint ustache dans l'usine de Verd'Elite. donc euh, il a peut-être été un peu fort quand c'est comparé à Broken Coast mais pour 20$ de moins au visuel c'est quand même très bien quand même très bien j'allume ça tout de suite donc on voit le citronné euh, fruité c'est le citronné d'après moi ça veut dire pamplemousse là, les agrumes ce que j'aime de la marque souvenir et de la marque Imrael thérapeutique c'est qu'ils ne donnent pas des noms bizarres à leur cannabis euh, la variété, c'est le nom du produit. La variété Grapefruit GG4, le produit c'est Grapefruit GG4. Souvenir un deuxième produit, ça s'appelle le dog mais le dog la variété c'est le ChemDog. Il y a eu plusieurs changements avec Emerald L Thérapeutique au cours de la dernière année. Euh, Winman avait déjà fait la vidéo, euh, la numéro SQDC Review 99, Ash Plant. C'est plus à la SQDC. La Review... SQDC 171, de Purple Camo, ce n'est plus à la SQDC. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Il euh, n'y a rien de mauvais. Euh, on va aller voir les terpènes. Ils en ont mis cinq. Terpinolène, d'après moi, c'est le pamplemousse. Euh, Myrcène. D'habitude, on aime le Myrcène. Myrcène limonène. Incroyable. Myrcène limonène, c'est le combo. Par excellence. D'après moi, le pour Winman. Quand je vois là, ces deux terpènes-là, là, dans les trois premières comme qu'on a en ce moment. Euh, je posais les 1000 buzz. Il est très bon, mais... On est loin du Goryoglou, là, que j'ai connu. Vous comprenez? Euh, C'était vraiment du, du, C'était le, le meilleur que j'ai jamais essayé. C'était vraiment du haut de gamme. Il est très bon, ce cannabis-là. Pour 25,90, la compagnie Soleil qui ont trois produits là, euh, trois produits sur quatre, je pensais que c'était tout en bas de 20 le produit Soleil, mais euh, ils ont trois produits à 25,90, puis ils ont seulement un produit en bas de 20 dollars. 16,55 de THC. Euh, on peut avoir jusqu'à 22 entre 15 et 22. Ça va être très populaire ce produit-là. Euh, j'ai pas dit encore les terpènes. Euh, j'ai dit terpinolène. Hein. C'est vraiment pamplemousse. Je suis convaincu. Myrcène, limonène. Écoutez, euh, moi j'aime ce cannabis-là, donc ça doit être un petit combo de ça là, qui fait en sorte que j'ai aucun problème avec ça. Pinène. Pinène, c'est pin sapin. J'ai pas ce goût-là. C'est vraiment très loin et puis cariophilène, là, en, en dernier lieu, euh, vraiment, là, euh, c'est pas, euh, vraiment pas prononcé, là, pour ce qui est du cariophilène. Bon, ben, pour faire une conclusion avec ça, euh, Oh le prix, écoutez, euh, ça va être un gros 7, 7.5 sur 10. Euh, écoutez, avec les reviews que j'ai faites dernièrement, je pense que je vais aller avec un 7.5. Je vais faire un petit retour là, sur euh, le Dead Baba de Namasté. Écoutez, c'est pas bon. Il est pas bon. Je sais peut-être que peut-être que c'est pas euh, le même phénotype. Écoutez, euh, beaucoup de gens, là, on, a, on a eu beaucoup de questions sur Instagram ces derniers temps sur euh, c'est quoi le mot que je cherche non, sur la constance, euh, la constance des produits à la, à, à la SQDC, il y a un mot que je cherchais là, la stabilité, la stabilité, plusieurs gens critiquent sur la stabilité, Ils disent que c'est pas toujours toujours la même affaire, écoutez moi j'ai vraiment beaucoup d'expérience dans le Pink Couche de San Rafael, euh, vous savez, j'ai essayé vraiment un produit de chaque variété. J'ai pas réessayé les mêmes produits. Euh, donc la stabilité, je suis pas capable de vous en parler vraiment. Mec, le Pinkouche de San Rafael, peut-être qu'à deux occasions. Peut-être à deux occasions sur dix. C'est quand même 20%. C'est quand même une chance sur 5. Euh, J'étais pas satisfait. J'étais pas satisfait du Pinkouche de San Rafael par rapport qu'il goûtait vraiment peu, peu, peu! C'était un genre de 20% de THC. puis pourtant, puis là je me demandais si c'était moi qui étais trop habitué au Pécouche de San Rafael. Euh, J'ai pris un break de 2-3 mois, 2 mois. J'en ai racheté un autre puis je pense que j'avais tombé sur un 19. Donc euh, je me suis dit, ah merde, si le 20 n'a pas été bon avec moi, le 19 c'est sûr que ce ne sera pas bon. Quand même très bien, là, pour 16.55% THC, euh... écoutez, les terpènes là, disent, là. Okay. tout de suite au début, je savais que je l'aimais Puis qu'il n'y avait pas quelque chose que a jamais pas. Puis là, je vois ça, Limonène, Myrcène. Ce cannabis-là, je l'aime beaucoup, là. mais c'est sûr que c'est pas comme le GG4 que j'ai connu. Merde, je suis en train de perdre le fil d'idée que je suis en train de vous dire. La stabilité. Peut-être un petit shot là, que je n'ai pas aimé. Là. Mais la stabilité, écoutez, le Pink je de rappelle là le 19% il était super bon. Le 19% était super bon que je me disais, OK, c'est pas moi qui s'est habitué au Pink je de rappelle Je l'aime encore. C'est encore mon préféré de la SQDC. Mais c'est arrivé. C'est arrivé qu'il n'était pas efficace. Je ne sais pas si c'est le petit chiffre en tour. on sait que le petit chiffre en dessous, c'est le taux d'absorption. Non, non, on m'a dit que ce n'était pas le taux d'absorption. Mais c'était le taux de THC déjà activé. Hein? Je le sais, je le sais. On n'en reviendra pas là-dessus. C'est encore un sujet tabou à Winman. Hein? Le petit chiffre. Il hein? y en a qui disent que c'est le taux de THC activé. Il y en a qui disent que c'est le taux d'absorption, mais le taux de THC activé a gagné. Le Dead Boba de Namasté, je ne l'ai pas aimé. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui l'ont aimé. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont sur Instagram qui ont aimé le Dead Boba de Namasté. Mais je vous garantis que celui-là à 17%, avec une date d'emballage de, du 29 février, il n'est pas bon. Il est pas bon, il goûte pas. Euh, il y en a qui m'ont dit, non, non, il goûte gazi, il goûte même pas gazi, je te le dis, je te le dis, il est pas bon, je te le dis. Est-ce que je vais être obligé d'en racheter un autre dans 3, 4, 5 mois pour le comparer? Peut-être, peut-être, euh, peut-être. On verra, Mais je vous garantis que le 17% que j'entre les mains du 29 février, je pourrais jamais dire qu'il est bon, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Puis on sait que c'est 29,60$. Là, ici, j'ai un produit à 25,90$. Je vais avec souvenir. Je parle de souvenir avant de dire Grapefruit GGK. Grapefruit GG4, c'est la variété, mais souvenir, c'est la marque. Euh, je pense que je voyais avec souvenir avant Namasté. Souvenir on a un deuxième produit, le Chem Dog, qu'on va essayer bientôt. Euh, j'ai été me le procurer à la SQDC. L'Acadie à Montréal. Celui-là aussi, j'étais me le procurant personne. Euh, j'étais chanceux. C'était la première journée là, qui était disponible. Donc, euh, j'ai sauté dessus. Je suis en train de penser à la note. Euh, je suis encore à 7,5 sur 10. Quand même assez satisfait. Euh quand même assez satisfait, oh oh va! c'est satisfa, ah c'est ça, j'aurais peut-être pensé là, hybride, euh... tabarouette, ben, ouais. moi j'ai pas l'impression que c est, c est... ça me réveille, c'est quand même euh, hybride, euh, assez relaxant, assez relaxant. Moi je l'aime. Moi je l'aime. Euh, je suis curieux d'essayer le camp Dog Je l'aime. Mais c'est le.. le... un mélange de tout, ok? C est, c est, c est... Le pamplemousse est là. Euh, l'agrumes, Mais mais.. Limonade Myrcen, j'ai l'impression que c'est un genre de. de... A wired break euh, avec du pamplemousse. Euh... Comme le Awired Break, c'est pas trop gazy non plus, tu sais. J'ai l'impression que c'est comme un Awired Break plus sucré, quasiment euh, moins écrasant, meilleur au goût un peu. Mais euh... il goûte sucré, il goûte bon, il goûte bon. Quand je te le recommande. Je te le recommande. Euh, vraiment hors d'essayer le Camp c'est le deuxième de souvenir. Vraiment satisfait de Verdelite, euh, il est très beau, va voir mon weed d'indicament, je vais mettre une photo. Euh, soleil, Soleil, va voir qu'ils baissent leur prix. Namasté, Namasté, Souvenir cognaporte! à porte. Euh, 16.55, j'arrive à essayer du 20, 21, 22. C'est bien! C'est bien! C'est bien! Je vois. je me rappelle plus qu'est-ce que mon ami Marc m'avait dit. Un abonné, il avait essayé ça, euh, ce produit-là, Grapefruit euh, GG4. Je me rappelle plus de ton opinion, Marc. J'ai hâte de savoir ce que tu, tu m'avais dit. Ben c'est Pamplemousse. C'est Pamplemousse. J'aime ça. Donne un pouce. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis la prochaine vidéo, ça va être le Sensi Star de 7 acres. OK? Euh, le Sensi Star de 7 acres, c'est un cadeau de l'abonné Time for 25, Time for 25. Donc la prochaine review, c'est le Sensi Star de 7 acres. C'est bien. Très, très, très bien. Euh, J'aime le goût. Et puis, Ça s'y va. Hybride. Hybride, ça va. Euh, le buzz. il pas si... Le buzz... C'est cérébral. C'est moins... C'est un peu de tout, même. C'est un peu la tête, un peu le corps. Euh, Peut-être ça Peut-être ça s'y va, euh, Je suis de bonne humeur. Je te jase ça. Euh, je ne veux pas te laisser. Tu as goût de la vidéo finisse? Fin, fin, non? Oui, non? Juste être sûr que j'ai fait tout le tour. Là. Entre 15 et 22, j'ai eu ça à 16.55. Terpinolène, Myrcène, Limonène. Myrcène, Limonène, c'est un duo. Un duo de terpènes que je pense qu'ils travaillent très bien ensemble pour Winman. Euh, on commence à en parler un petit peu plus de terpènes. Hein? On, commence, on commence à être un petit peu plus euh, familiariser avec les mots. Terpinolène, hein? myrcène, limonène, cariofilène, hein? on pinène. Hein? On commence vraiment à être habitué avec les euh, terpènes euh, les plus importantes, ceux qu'on utilise beaucoup à la SQDC. Donc, euh, je suis vraiment content que vous continuez à me suivre et puis euh, qu'on continue à évoluer ensemble. Euh, on essaie d'en apprendre un petit peu tous les jours, et puis euh, j'aime vraiment là, tous ceux qui me supportent sur Instagram, tous ceux qui me parlent en privé. Euh, Jusqu'à présent, j'ai parlé à tout le monde sur Instagram en privé, donc euh, je vous invite à venir vous abonner, on est 1400, on est 1400 sur Instagram. Je remercie remercier mes Patreons aussi, euh, j'ai encore là, des nouveaux Patreons euh, aujourd'hui qui sont euh, abonnés à mon Patreon qui me donne 3 dollars, 5 dollars par mois hein, pour m'encourager, pour m'aider à payer là, tout ce cannabis-là. Euh, merci à tous ceux-là qui euh, likent mes photos sur Instagram là, ces temps-ci. Il y en a qui sont partis en fou. Donc, dans ma story, là, je peux vous remercier. Et puis, euh, soyez, euh, soyez attentifs à ma story. Je vais bientôt faire un live sur YouTube. Et puis je vais annoncer l'heure euh, exacte, la date exacte de mes futures vidéos, mes futurs lives. Je vous adore. On va voir le Sensei Star Setup très bientôt. Et on va ouvrir un méga cadeau de Philippe. Philippe qui, euh, on s'est rencontré, on s'est rencontré. Et puis qui m'a rencontré, qui m'a remis en main propre. Là, un méga cadeau avec euh, plusieurs variétés mais que je sais pas c'est quoi exactement qu'il y a à l'intérieur alright je vais finir mon GG4 euh, grapefruit euh, si t'aimes les arômes à windman euh, si t'aimes le Hawaiian Break et que tu t'aimes euh, fruité mais écoute euh, c'est vraiment large comment je te dis ça mais c est, c est, je, je trouve quand même que c'est un peu le un Hawaiian Break fruité donc c'est vraiment incroyable puis je pense qu'il est même un dollar ou deux euh, je pense qu'il est 2$ de moins que le Hawaii Break. Donc, on n'a pas le Petit Puff encore. Hein. On sait que Petit Puff, euh, c'est une marque. Et puis, il y a le... C'est une marque. Et puis, il y a le Benoui. Hein. Le ben -oui de Petit Puff. Le Benoui, c'est le produit. Euh, ben, on avait découvert que c'était du Headstash. Qui est du Hawaii Break de Riff. Je te laisse là-dessus. On va te coucher. C'est l'heure que tout se regarde des vidéos le matin. Bon matin, bon midi, bonne semaine, bonne semaine, c'est le bon moisir. Peace.